Vas-y, François. Bah, bonjour à tous. Euh, euh, Aujourd'hui, je vous propose une petite promenade bibliographique, conceptuelle et méthodologique autour des, de la notion de collectivité du paysage. Alors, bah, comme dans toute argumentation logique, on va commencer par des prémices. Euh, les populations d'êtres vivants bah, ne sont pas figées. Euh, ça, ça bouge un peu. Elles varient dans le temps et dans l'espace, et qu'est-ce qui va faire varier ces dynamiques de population bah, Tout d'abord la nature de l'environnement, un environnement qui va être complexe, qui va être composé d'interactions entre différentes espèces, pas forcément des relations trophiques, euh, des perturbations dans cet environnement, le fait que bah, les individus ont une certaine capacité à bouger ou à être transportés pour les graines des végétaux, Soit pour bah, éviter les catastrophes, soit pour accéder <coughs> à des ressources. Et comme le disait notre ailleurs à tous, est pour le <rire> Alors, le contexte théorique. Euh, la connectivité a été abordée dans deux grands champs disciplinaires, l'écologie des paysages et l'écologie des métapopulations. Dans le cadre de l'écologie du paysage, on va parler. Ça, la connectivité va être une propriété. Du paysage dans son ensemble, on va parler de landscape connectivity, alors que dans l'écologie de métapopulation, c'est une propriété des patchs, on parle de patch connectivity. Et cette connectivité va revenir à un degré de non-isolement des patchs, selon Malanen et Hansky. Alors, l'angle d'attaque aujourd'hui va être plutôt celui de l'écologie du paysage, déjà parce que c'est ce qu'on fait, et aussi parce que, bah, à la fin, il y aura un héros, un élu, qui ramènera l'équilibre dans la force et qui sera en mesure de réconcilier un petit peu les différentes approches. Alors, pour l'origine du terme, euh, un article qui est régulièrement cité, c'est celui de Myriam en 84, euh, qui le pose comme une caractéristique fondamentale en écologie, repris euh, également par euh, Taylor et collaborateurs, dont Myriam et Tante Lénore, qui était toute jeune à l'époque, où <rire> cette collectivité est un élément vital de la structure du paysage. Cet article va revisiter les notions de complémentation, de supplémentation, les phénomènes source-puits, les effets de voisinage, présentés par Dunning et collaborateurs en 1992, et la connectivité va agir, selon ses auteurs, donc Taylor et collaborateurs, à tous ces niveaux, ce qui en fait un concept central en écologie des paysages. Alors pourquoi bouger ben, Tout simplement pour pouvoir accéder à des ressources. Et la définition euh, usuelle qui a tenu pendant longtemps euh, de la connectivité, c'était que ben, cette connectivité du paysage était le degré auquel le paysage facilite ou empêche ou limite les mouvements entre différentes pages de ressources. Là-dedans, on peut voir une forte influence de la structure du paysage, mais le terme de connectivité ne s'y réduit pas. Et notamment, euh, cette connectivité du paysage peut être mesurée pour une espèce donnée en utilisant les probabilités de déplacement hein, dans tous les points de, voulez, entre les pages de ressources dans le paysage. Quelques années avant, euh, cet article de Taylor et collaborateur en 1993, Vince avait introduit l'idée de décrire cette structure du point de vue de l'espèce étudiée, presque dans une perspective phénoménologique, avec un titre euh, évocateur, comme c'est le faire Vince, Scaling of Landscape in Landscape Ecology, or Landscape Ecology from a Beetle's Perspective. Magnifique. Quelques années plus tard, euh, le même Vince, Suite à une, euh, une manip euh, très expérimentale et très élégante, on arrive à la conclusion que bah, le résultat de l'expérience en question dans, cette, dans ce, cet article, sur petit petits éléments, et que euh, les résultats indiquent que la définis, les définitions de la connectivité du paysage dépendent à la fois des patrons spatiaux hein, du paysage, mais aussi de la manière avec laquelle les animaux bougent, les individus bougent à l'intérieur et entre les patchs. Alors, cette citation, je la trouve très intéressante parce qu'elle éclaire pas mal ce qui se va se passer ensuite dans l'histoire de la connectivité, et on reviendra là-dessus. Donc ça, ça a été repris par Tchendorf et Farig, et en notant qu'il y a une ambivalence, un côté propriété émergente qui n'est pas forcément euh, toujours appréhendée, qui a contribué à alimenter une polysémie autour du terme de connectivité. Et c'est là qu'il y a un grand schisme, parce qu'on a un mot et deux concepts qui en déroule, en découle. D'une part, la connectivité structurelle, une propriété purement physique du paysage. Donc pour un paysage, il y a une connectivité structurelle, il n'y a pas 36. Et la connectivité fonctionnelle, qui est propre à une espèce, qui est une propriété, une propriété émergente de la relation d'une espèce donnée à son environnement. Et donc là, il va y avoir, et ça directement lié aux propriétés de déplacement de l'espèce en question, et donc, du coup, il va y avoir autant de connectivités fonctionnelles qu'il y aura des capacités à disperser dans le milieu. Ça peut toutefois être synonyme, euh, mais c'est plutôt rare. Et selon thierry Morfier-Parig, ça arrive quand la matrice paysagère, c'est-à-dire ce qui se passe autour des patches, c'est tellement imperméable au déplacement que les individus sont confinés à l'intérieur de leur patch d'origine. Mais ce qui est un cas assez limite. Alors, est-ce que c'est grave qui est euh, un mot avec deux concepts associés. Ben, euh, quand il y, y, y a du flou, c'est dire qu'il n'y a pas un loup, euh, c'est bien connu, et euh, cette dichotomie va être réelle, renvoyée à des processus écologiques différents et à des concepts où l'heuristique va être discuté. Et là, il faut faire un petit détour sur les effets sur la biodiversité de la fragmentation et de la quantité d'habitat. Donc ça, ça a été pas mal discuté par Inor Farid, déjà en 2003, et plus récemment, en 2017, dans un chapitre d'ouvrage au titre évocateur, 40 années de biais dans les recherches sur la fragmentation de l'habitat. Cette fragmentation peut être vue comme un processus, aussi bien que comme un patron paysager, avec des conséquences diverses. Donc prenons un paysage qui se morcelle euh, par la fragmentation. Mais derrière ce mot de fragmentation, il y aurait à la préparer différentes choses radicalement différentes. D'une part, une baisse de la quantité totale d'habitat dans le paysage, une augmentation des nombre de patchs, une euh, diminution de la taille de chaque patch et une augmentation de l'isolement de chaque patch. Et tous ces changements là ne vont pas avoir les mêmes effets sur la biodiversité. Autant pour le premier cas, la baisse de la quantité totale d'habitat, là, les changements et les perturbations vont être assez fortes, ça va être négatif et marqué, euh, bah, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à crouter, euh, autant, les effets de la fragmentation en tant que telle vont être plus faibles que ceux liés à la perte d'habitat seul et peut être aussi bien négatif que positif. Et notamment, notre bon papa, Théa Charles Pieux, a pu montrer que bah, sur les populations de l'épidoptère protégée au niveau européen, bah, de la fragmentation, ça pouvait être tout à fait positif. Alors, quel lien avec la connectivité, dirais bah, Tout simplement parce que la connectivité structurelle va s'intéresser à la fragmentation du paysage sans suscrito. Et ça, notamment via les métriques utilisées, qui vont décrire le paysage. Purement physique, sans relation avec l'espèce considérée. Ça va être le nombre de tâches d'habitat qu'on va avoir dans le paysage, le nombre de composantes, le nombre de liens, la distance au plus proche voisin, etc. etc. La connectivité fonctionnelle, elle, va s'intéresser à la quantité d'habitat disponible pour une espèce donnée, et en se déplaçant avec les capacités de dispersion qui lui sont propres. Et c'est à ce moment-là, et sur ces bases-là, que lieux est arrivé. Alors, l'élu, c'est Santiago Sora, qui s'est intéressé à la théorie des graphes et qui a donné un nouvel essor au scénario de connectivité. La théorie des graphes, c'était quelque chose qui existait déjà avant lui en écologie. Euh, on peut se référer aux travaux d'Urban et Kite, qui ont repris les travaux de Harari euh, de la fin des années 60. Mais Sora va lui donner un développement inédit, et Sora, c'est lui! <coughs> Du calme. <rire> Donc jusque-là, la collectivité il était, était définie scrupuleusement, pourrait presque dire religieusement, sur la base de la définition de Taylor et collaborateurs en 93. Donc, la collectivité du paysage, c'est le degré auquel le paysage va faciliter ou limiter le mouvement entre les différentes pages de ressources. Prenons... Trois paysages. Lequel va être le plus connecté Hop, hop, hop. Est-ce que c'est celui où il y a un réseau particulièrement dense et des relations entre les patchs, ou est ce à l'extrême opposé, celui où il y a qu'un seul grand patch Sora va opérer ici un renversement de perspective. Si la connectivité est importante, c'est pas juste pour elle-même, c'est parce qu'elle permet à l'espèce considérée d'accéder à une ressource. Du coup, un paysage connecté ne va pas être tant un réseau routier, mais déjà une quantité de ressources atteignables grâce aux capacités de dispersion. Et donc, ça va être plutôt celui-là. Et on peut revenir maintenant à la citation de Vince qu'on avait tout à l'heure, qui, contrairement à celle de Taylor et collaborateurs, qui insiste un peu plus sur la capacité à bouger, au sein des patchs, là, laisse la possibilité de bouger au sein des patchs, mais aussi à l'intérieur des patchs. Et donc, il y aura une partie de la connectivité qui consiste à se déplacer à l'intérieur du patch, une connectivité du patch avec une même Un petit historique, une petite chronologie des travaux de Sora dans les années 2000. Donc en 2006, le développement de l'Integral Index of Connectivity, la dispersion en ce cas est binaire, donc on a des patchs, et euh, soit le patch I est connecté au patch J, soit il ne l'est pas. En 2007, un développement de l'indice Probability of Connectivity, la dispersion devient probabiliste et va suivre une, une euh, loi de probabilité qui suit une exponentielle décroissante, dont l'aplatissement va varier d'une espèce à une autre, et qui va faire qu'il y aura autant de collectivités fonctionnelles qu'il y aura de capacités à disperser. En 2009, SORA est ornée à euh, naissance de Conefort, donc un logiciel qui permet de calculer les scénarios de collectivité, les différentes métriques, pas que celles de SORA et collaborateurs, mais également d'autres métriques, y compris les collectivités structurales. En 2010, développement des composantes locales Delta PC, donc je reviendrai sur ce point dans un instant. En 2011, l'indice Equivalent Connectivity, et là, avec celui-ci, la connectivité devient véritablement de l'habitat disponible de par l'unité de mesure utilisée. À la fin, on a une métrique qui décrit de la surface d'habitat disponible. En 2015, l'utilisation de graphes asymétriques, alors jusque-là, dans tous ces articles-là, euh, les, les graphes utilisés étaient symétriques. Il est aussi bien possible d'aller du patch I vers le patch J que l'inverse. Mais dans certains cas, ce n'est pas forcément pertinent. Si on a une dispersion qui va tenir compte du vent, par exemple, ou qui va être saisonnière, comme des migrations d'oiseaux, et quand c'est le moment d'aller vers le nord, ben, subitement les, les oiseaux ne peuvent pas aller euh, vers le sud. Donc voilà. Euh, et enfin, très dernièrement, en 2017, l'utilisation de graphes spatio-temporels. Donc ça, je n'ai pas encore pu creuser beaucoup la question, mais visiblement, dans tous les cas précédents, les graphes sont basés sur des patchs dont la géométrie est figée. Avec les graphes spatio-temporels, la géométrie devient labile et le, les, les patchs peuvent se morceler, se fragmenter euh, et varier dans l'espace et dans le temps. Ensuite, les métriques utilisées vont être les mêmes. Ça peut aussi bien être 10 CPC, que le PC, etc. Alors, assez rapidement, pour finir, j'aimerais revenir sur le développement de ces composantes locales Delta-PC. Et tout l'intérêt, c'est qu'elles apportent des éléments de réponse à l'opposition qu'il y avait avec l'approche de l'écologie des métapopulations, où il y a pu y avoir quelques empoignades, notamment avec qui le et les Farig, un certain nombre. Euh, dans le cadre de l'écologie des métapopulations, la connectivité va se mesurer localement. Et ensuite, elle peut être généralisée, par exemple, avec la capacité de métapopulation de Hanski. Sora va offrir une décomposition ces l'indice de connectivité qui va être assez similaire à ce que propose un ski euh, Donc en gros, bah, on va avoir un paysage avec des patchs, on calcule la connectivité là-dedans euh, avec tous les patchs, on retire un patch, on recalcule la connectivité, et le delta entre les avant et après euh, le retrait du patch, là, ça nous montre la contribution de ce patch Ça ressemble beaucoup à ce que faisait Hansky, ce qu'il propose, un détail près, mais de poids, sur les règles de voisinage. Donc si on compare les deux approches, donc on a des, deux réseaux euh, similaires, dans l'approche de Hansky, le voisinage va être direct, et on va s'intéresser à cette relation-là. Alors que dans l'approche de Sora, on va utiliser le produit maximum de, de dispersion, de probabilité de dispersion, qui va s'intéresser non seulement au voisinage direct, mais aussi au voisinage indirect, en, en supposant que bah, les individus qui viennent d'ici peuvent tout à fait venir d'ailleurs et utiliser ce patch-là comme pas japonais, comme, un, comme relais avant d'accéder au patch final. Alors, c'est développé. Mais... Sora ne s'est pas arrêté là. Donc là, on peut évaluer la contribution d'un patch à la connectivité globale. Mais un patch peut contribuer de différentes manières à cette connectivité globale. Soit parce que c'est un très gros patch, et que donc, du coup, bah, il amène beaucoup de ressources au paysage. Et donc là, on a un rôle de l'attribut du patch uniquement. Donc là, on est sur la composante Delta PC intra, la connectivité intra-patch. Soit parce que ce patch va participer à un flux de connectivité important, et donc là il va y avoir un rôle de l'attribut, mais également des relations de topologie avec le patch voisin. Et donc là on voit que bah, la connectivité globale de ce paysage, ce patch-là contribue beaucoup, déjà parce qu'il est gros, et puis parce qu'il est connecté à des gros patchs. Et donc une composante Delta PC flux. Enfin, un patch avoir une forte contribution pas tellement parce qu'il amène beaucoup de ressources mais parce que sans lui le réseau global la ressource disponible n'est ben, plus connectée. Et donc si on supprime ce petit patch ici on supprime également les trois connexions entre les trois plus grandes euh, les trois plus grands patchs du paysage et donc une composantes delta pc connect alors, ces différentes composantes vont ensuite répondre à des questions différentes, notamment en, en biologie de la conservation, euh, suivant que si on veut par exemple relâcher une espèce à un endroit pour qu'elle s'y développe, ou au contraire pour qu'elle puisse disperser dans le milieu. Donc Sora propose différentes métriques de connectivité. Euh, C'est utilisé dans différents logiciels indépendants associés à Conefort ou aux métriques de Sora. Et il y a pas mal de logiciels qui reprennent ces métriques-là ou qui se sont développés de manière à pouvoir être interfacés avec Conefort. Ça peut être Linkage Mapper, CircuitScape, Omniscape, Graphab, développé par l'équipe de Besançon. Euh, il y a toute une panoplie de logiciels qui sont à disposition. Différentes manières de se déplacer et de disperser dans le milieu, soit avec des distances euclidiennes, donc un vol d'oiseau, des chemins de moindre coût, des surfaces de moindre coût, sur la théorie des circuits développée par McCray, mais toujours une polysémie qui persiste, des pratiques qui parfois peuvent être floues ou non situées conceptuellement, et un des cas les plus éclairants, c'est tout ce qui va être trame verte et bleue. Euh, les, tout ce qui est SRCE qui sont bon, on va faire de la connectivité et parler de fragmentation euh, et une construction de, de réseau qui n'est pas basée à aucun moment sur des concepts mais sur un, un, un jugement à d'expert. alors les éléments à retenir, la collectivité a été étudiée dans deux grandes disciplines, l'écologie des métapopulations et l'écologie des paysages. Elle se décline en collectivité structurelle et collectivité fonctionnelle, et c'est deux choses radicalement différentes. La collectivité fonctionnelle va être le concept le plus stable heuristiquement. Euh, Sora a proposé des métriques et des méthodes qui permettent de réconcilier les approches sur certains points, et a notamment considérablement consolider les concepts. Et enfin, comme dans bien les occasions, et c'est particulièrement important de se méfier du bon sens, euh, parce qu'avec le, avec lequel on peut faire pas mal de bêtises. Je vous remercie de votre attention, et euh, dans les deux derniers diapos, vous pourrez retrouver des ressources bibliographiques, et des liens vers des ressources euh, Graphab, euh, un lien vers le github de euh, Macray, où on peut retrouver Linkage Mapper, CPUDScape et Omniscape. Et enfin le lien vers Conefor, euh, le site de Conefor, les différentes ressources qu'il propose. Je bon, vous remercie.